avait une sœur. Elle voulait qu'on l'aime, mais elle n'aimait personne. Personne d'autre qu'elle-même. Allons, ne soyez pas timide. Et quoi, votre teint est livide. A défaut de me plaire, vous ferez bien l'affaire. Et d'une main divine, au fond de vos poitrines, je traque Si sa sœur n'avait pas de cœur, elle pas de coeur, Victoria. Elle voulait qu'on l'aime, mais elle n'aimait personne, personne d'autre qu'elle-même. Ne soyez pas timide. Voilà votre teint est splendide. Au devoir de me plaire. Ce sera toi qui m'aimeras.